Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo annonce. Et je tiens à m'excuser si la caméra n'est, si si enfin si la vidéo n'est pas exactement au centre, j'ai aucune idée de où est le centre, mais c'est pas le sujet. Cette vidéo, c'est une petite vidéo annonce, parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire, parce que il euh, s'est passé plein de choses au niveau de ma santé, et des choses pas cool. Du coup voilà, je voulais vous en parler dans cette petite vidéo pour vous expliquer un peu tout en fait et vous expliquer quelle est la raison de cette absence que j'ai eue pendant un petit moment où il n'y avait pas trop de vidéos et où c'était des vidéos vraiment simples. Voilà, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je suis épileptique. Qu'est-ce que ça signifie Je pense que tout est dit, je suis épileptique, ça veut dire que euh, c'est assez compliqué euh, de proposer euh, du contenu sur Internet que ce soit dans la journée ou soir, je suis obligé de réfléchir à plein de choses à l'avance, de tout calculer entre guillemets, mais surtout de prendre particulièrement soin de moi. Parce que quand j'ai commencé ma carrière sur le cube, j'étais pas épileptique, c'est-à-dire que sur les premières vidéos, je ne l'étais pas du tout, et à partir des plus récentes, donc à partir du premier épisode de P.O.V. Genne là j'étais épileptique. Comme ça, c'est dit, le premier épisode de Pierre-Génie Mumor, il a signé le début de C'est à partir de là, en fait, où euh, vraiment j'étais épileptique et où vraiment c'était la galère. Donc voilà, c'est fait que quand même tout va bien. Hein. Je me porte bien. Je me porte très bien, même. Je, peux, je veux dire, je peux faire ma vie, mais je peux pas la faire comme un, comme un étudiant à la fraîche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alcool, ils ont passé des nuits. Bon, je m'en fous, ça, ça m'intéresse pas, mais voilà ce que je veux vous dire c'est que euh, du coup, je dois être un petit peu plus minutieux euh, par rapport à mon hygiène de vie. Donc, beaucoup de sommeil et j'en passais des meilleurs. C'est un peu un peu relou euh, parce que je suis quelqu'un qui a un peu du mal à dormir, mais bon, Donc, voilà. Euh, du coup, là, c'est ben, à l'heure où j'enregistre, enfin, le jour où j'enregistre, on est le 31 août. Cette vidéo de devrait avec un peu de chance. Être possible le 31 août, j'espère. Sinon, ce sera le 1er septembre, pour payer. Mais voilà, euh, à l'heure où j'enregistre, le jour où j'enregistre, on est le 31 août. Il est environ euh, 8h45. Ouais, j'ai pu voir là, enfin dire. Hop. Allez, hop. 8... Bon, vous ne le voyez pas, mais sur l'écran, il est marqué 8h45. Et, euh, et du coup, voilà. 8h45. Et... Oh, excusez-moi. 8h45 et je parle bien du 8h du soir pas du matin parce que vu, vu le peu de luminosité qu'il y a à moins qu'on soit en hiver euh, normalement déjà il fait jour 8h du matin mais bref c'est pas le sujet du coup voilà sachez qu'il y aura des vidéos mais le rythme baissera non, bah, en, en général j'essaie de vous proposer une vidéo toutes les semaines mais ça va être un peu plus compliqué déjà parce que dehors j'ai des cours euh, qui vont arriver bientôt hein, à partir du 6 et euh, ensuite qu'avec ma santé qui n'est vraiment pas à son prime, ça va être un peu compliqué. Sachez quand même que j'essaierai de garder une régularité sur le contenu que je propose. Et d'ailleurs pour ceux qui ont peut-être euh, regardé mes streams sur Twitch, euh, je ne suis pas prêt d'en refaire avant un bon paquet de temps. Tout simplement parce que j'ai euh, pas un gros PC. Mais bon, c'est pas bien grave. J'espère quand même euh, que voilà, le contenu que j'essaie de vous offrir euh, de façon assez régulière vous plaît. Et nous, bah, on se retrouve, euh, retrouve euh, peut-être dans une ou deux semaines, avec un peu de chance. Euh, normalement, l'épisode de plus vite, de devrait arriver dans quelques jours. En fait, j'essaie juste de regrouper plein de vidéos qui sont marrantes. Et après, je fais le montage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en fait, le principe. C'est vraiment, l'émission, c'est, je vous propose des vidéos TikTok, etc. Ou d'autres plateformes, même, qui ont vraiment une énergie énergie euh, x 400, c'est-à-dire qu'en pire encore avec un avec un humour euh, qui personnellement me fait marrer et en espérant que ça vous fasse rire aussi donc voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas et euh, j'espère que quand l'épisode sortira, bah, il vous plaira sur ce, c'était Julio Bonnel prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et faites attention dans ces périodes de Covid-19 pensez à porter vos masques à l'intérieur euh, de, de, de votre lycée, de votre école de ou de, des, des lieux en général prenez soin de vous, ciao chère